Poisson et ascendant poisson, euh, voici une petite vidéo qui vous parle de vos forces. Hein, de la même manière qu'il y a quatre euh, éléments, eh bien euh, vous avez quatre forces fondamentales qui fondent votre personnalité. On commence, vous vous en doutez, avec l'empathie qui est une de vos plus grandes forces parce que elle vous permet de vous mettre à la place des autres, hein, et vous mettant à la place des autres, eh bien vous les comprenez mieux, vous les ressentez, vous êtes dans, dans leurs euh, sentiments, dans leurs émotions, et euh, bah, vous pouvez les aider parce que la mission euh, des Poissons, euh, c'est euh, bon d'être euh, un petit peu euh, dévoué à l'autre. Hein, euh. D'ailleurs vous avez souvent euh, le sentiment euh, que vous avez une mission sur cette Terre. Hein, euh, et ceux qui n'ont pas ce sentiment, ben, ils sont un petit peu plus euh, malheureux que les autres. Donc cette empathie, euh, qui je le répète est vraiment l'une de vos forces principales, euh, est également, euh, comment dire, dans le, les relations avec euh, votre entourage proche ou avec euh, la personne que vous aimez, euh, bon, c'est quelque chose qui vous permet de euh, de bien gérer la relation hein, d'une certaine manière, parce que vous allez être compréhensif, vous allez euh, euh, devancer euh, un petit peu euh, ce que les autres désirent, vous allez être vraiment, euh, euh, comment dire, euh, quelqu'un qui sait euh, comment euh, rendre l'autre heureux, parce que vous, vous vous mettez à sa place et vous savez ce qui lui fait plaisir et ce qui lui fait du bien. Une autre de vos forces, et eh bien c'est l'intuition. Hein, ça, On euh, ne peut pas dire le contraire, le Poisson est vraiment euh, réceptif, intuitif, euh, d'ailleurs l'empathie va, va avec. Hein. Euh, donc vous percevez des choses, alors après euh, la question est de savoir si vous allez bien interpréter ou pas ce que vous allez capter, ce que votre intuition va capter, parce que parfois euh, hein, on se mélange un peu les pinceaux, euh, on, on a capté quelque chose mais on n'y fait pas attention parce que ça nous dérange, hein. ça, ça arrive et le Poisson encore plus que les autres, hein. il ne veut pas être perturbé, donc euh, il a une intuition, hein. vous avez une intuition et vous allez la mettre de côté. Moi je ne vous le conseille pas parce que c'est justement votre force et c'est ce qui peut vous permettre d'éviter de, de, de, de faire des erreurs, hein, euh, de vous laisser euh, tromper, abuser par des personnes euh, qui pensent que vous êtes quelqu'un euh, qu'on peut manipuler facilement, eh bien non! Si vous vous servez de votre intuition et si vous euh, faites en sorte d'agir de, de, en fonction de ce qu'elle vous dit, eh bien non, vous ne vous laisserez pas avoir, vous ne vous laisserez pas manipuler et euh, vous garderez votre intégrité. Une autre de vos forces, et vous allez trouver ça bizarre, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est l'indifférence. Vous êtes capable, mais alors vraiment, quand, quand vous ne voulez pas de quelque chose, que vous ne voulez pas comprendre, que vous ne voulez pas agir, vous êtes capable d'une totale indifférence et quoi qu'il se passe, tout glisse sur vous, vous savez, comme sur les plumes d'un canard. Hein. C'est une protection. Hein, euh, que vous vous êtes constitué, et qui est, euh, ma foi, euh, extrêmement efficace, parce que qu'est-ce qu'on peut faire contre l'indifférence? Rien! Hein. Euh, quand vous avez des sentiments euh, positifs, négatifs, vous détestez, vous haïssez, on peut agir hein, sur, ce, sur ces sentiments, c'est quelque chose de vivant, euh, mais sur par, face à l'indifférence, il n'y a rien à faire, c'est la négation euh, finalement de l'autre, hein, euh, l'indifférence. Mais bon, pour vous c'est une force, parce que vous êtes trop vulnérable, trop euh, sensible, et euh, vous avez besoin de ça, de cette euh, forme de défense pour, euh, pour vous protéger un petit peu. Votre quatrième force, c'est votre sensibilité. Hein. Alors euh, on va la différencier quand même de l'empathie, euh, et, et de tout ce que je viens de vous dire, parce que euh, cette sensibilité elle est à mon avis plus de nature euh, artistique. C'est-à-dire que vous allez être sensible à tout ce qui va provoquer euh, en vous de l'émotion. Euh, ça peut être un, un beau tableau, une musique romantique, ça peut être euh, je ne sais pas moi, un film que vous allez voir, un comédien qui va vous toucher, euh, vous êtes cette forme de sensibilité que vous avez, est, est, vous avez besoin d'être touché, vous voyez? Euh, euh, Qu'on qu fasse, qu fasse appel à, à vos émotions, et euh, quoi de mieux que l'art, en tout cas en ce qui vous concerne, que de faire appel à cette sensibilité. Donc c'est une force qui va vous permettre d'entrer de, en contact avec la créativité de l'autre, hein, du cinéaste, du musicien, il va y avoir une espèce de symbiose hein, entre vous et ce créateur, et euh, bah, vous sentirez une forme d'exaltation euh, finalement, hein, ça va vraiment euh,